Salut à tous, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de vous partager en fait les lives que je fais sur Facebook. Notamment celui-ci, donc qui est sur Shad Spire de, de Warhammer. Euh, pourquoi j'ai décidé de faire ça Et je vous donne cette information en introduction. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que vous n'avez pas tous un compte Facebook, donc vous ne pouvez pas tous profiter en fait de cette de cette animation sur, sur la page. C'est bien dommage si vous avez un un, un compte, essayez de m'y rejoindre parce que franchement, vous allez le voir dans cette vidéo, c'est vraiment super sympa de pouvoir échanger avec vous. Euh, bon, vous pouvez m'incriminer en fait de faire euh, ces euh, lives sur Facebook pour essayer de d'attirer de, de, de, en fait les gens sur, sur ma page. Allez, je fais mon mea culpa, je dois avouer que dans un premier temps c'était vrai. Je cherchais en fait un bon moyen de vous attirer sur cette page Facebook. Euh, maintenant, en toute honnêteté, euh, je dois reconnaître que je suis pas en capacité pour l'instant de faire des lives sur YouTube. En tout cas, les seuls que je peux garantir, ce sont ceux que je fais avec la PlayStation 4. Euh, d'aucuns ont dû me croiser euh, justement sur, sur, sur YouTube euh, en train d'essayer de faire, de faire des lives, vous avez dû me voir un peu pixelisé euh, avec des mouvements un peu saccadés en train de lancer quelque chose sur, sur YouTube euh, la raison c'est simple, c'est que je n'ai pas d'ordinateurs qui sont en capacité en fait, de qui sont assez puissants pour faire à la fois l'encodage et l'envoi d'informations sur, euh, euh, sur YouTube. Donc sur Facebook, ça fonctionne, donc c'est vrai que la qualité est moindre, mais en attendant, sur Facebook, ça fonctionne. Donc dans un premier temps, dans un temps que je n'espère pas trop long, mais je dois vous avouer que ça va être au moins dans, pour les six prochains mois, euh, les lives les présentations, les unboxings et tout ça, seront maintenant définitivement sur Facebook et je vous invite à m'y rejoindre pour pouvoir y participer parce qu'on échange beaucoup pendant, pendant ces lives et puis ce que je ferai, ben c'est ce que je vous propose là aujourd'hui. Je réencoderai ensuite la vidéo et je vous la proposerai un petit peu améliorée, c'est-à-dire avec des, avec des screens, avec des informations supplémentaires sur YouTube. Bien entendu, vos commentaires sont toujours les bienvenus sur, sous la vidéo YouTube. YouTube. et puis ben, comme d'habitude sous cette vidéo vous allez retrouver les liens en cliquant sur plus et vous pourrez si le cœur vous en dit vous abonner à facebook et puis me soutenir sur tipeee voilà je vous remercie à tous je vous souhaite une bonne vidéo donc c'est une vidéo euh, un live que l'on a fait sur warhammer Spire. et j'y ai intégré sur la fin de la vidéo vous regardez j'ai marqué le time en dessous en dessous de la vidéo j'ai rajouté en fait les macros des figurines qui n'étaient pas possible de faire au moment du live voilà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 Bon alors l'idée très rapide c'est de faire un, un genre de open the box parce que je fais des des genres de open the box euh, sur Facebook je les réserve je les réserve à Facebook et puis après les vidéos un peu plus travaillées je les fais je les fais sur sur YouTube et je vous assure que salut Julien top merci Julien donc c'est que ça a l'air de fonctionner je te fais confiance donc euh, de vous présenter Warhammer Chat euh, Spire qui est en fait un jeu qui est extrêmement original et euh, et qui euh, et dans lequel j'ai envie de me bonjour Julien <rire> bonsoir euh, et dans lequel j'ai envie de me lancer bon j'en avais un petit tout petit peu parlé en fait dans ma toute dernière vidéo où je, où je fais le mendiant euh, donc celui-ci ben voilà j'ai investi dans ce dans ce jeu-là qui est très intéressant parce qu'en fait euh, si vous êtes fan de jeux de figurines, vous serez servi. Si vous êtes fan euh, de l'univers de Warhammer, vous serez servi. Et puis si vous êtes fan de jeux de cartes, de decks, vous serez servi aussi. Euh, donc euh, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, ça c'est... alors moi j'ai déjà ouvert la boîte, hein. je, suis un, je suis un salaud, j'ai déjà ouvert la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette magnifique euh, box On va retourner comme ça, puis après je vous ferai je ferai les détail. Donc en fait ce jeu il est constitué de figurines, c'est un jeu qui se joue euh, sur un plateau. Euh, alors ça ça me fait ça me fait marrer en fait les jeux qui jouent sur des plateaux parce que j'ai l'impression qu'il y a un retour en fait euh, en force euh, du jeu de plateau euh, ces derniers temps. Euh, c'est des choses qui avaient été instiguées il y a, il y a de nombreuses années qui étaient qui était la nouveauté il y a de nombreuses années quand rakam a, a lancé notamment I I hybride et, et confronta de confrontation, hybride et nemesis. Ils avaient fait un jeu euh, à la règle, hein, un jeu où on, où on prenait des, des, des mesures et puis d'un seul coup, pouf, ils nous ont sorti un jeu avec des tuiles. Alors après, il bah, y a des grands jeux avec des tuiles aujourd'hui. Il y a, y a notamment euh, Assaut sur l'Empire, pour, pour ne pas le citer. D'ailleurs, je sais qu'il y a certains de mes abonnés qui, qui jouent à Assaut sur l'Empire avec des tuiles, euh, des tuiles de Shirakam. De, de, de, de Donc voilà, on reprend en fait, on reprend ce jeu. Alors je vais vous montrer tout de suite le plateau. Euh, donc quand on hop tourne la tête pour le micro, quand on ouvre la boîte, on a on a droit à de à de magnifiques plateaux comme ça, vraiment. Je vais m'enlever ça, c'est les pions. On verra ça après. De magnifiques plateaux. De ce côté-là, il n'y a pas il a pas à tergiverser. Euh, tout ce qu'on peut dire par contre, c'est que ça donne envie euh, de faire euh, de faire euh, euh, des plateaux en 3D. Quoi. Quand on voit des, des des plateaux comme ça, ça donne envie de faire des plateaux en 3D. Surtout que je ne vais pas m'étendre sur les règles parce qu'il y a euh, la page de, de Iggy. Je pense que vous connaissez la page de la page YouTube de Iggy, qui est un grand spécialiste de l'univers de Warhammer et qui a fait des super vidéos. Moi, je suis juste là pour parler du jeu parce qu'il me plaît, et que je, je vais, je vais y jouer. Et j'espère, si ça se passe mieux avec YouTube que ce soir où j'ai fait un, un total vautrage, de, un, un, un vrai fake. J'espère pouvoir faire des lives et vous montrer nos, mes parties. Donc, voilà, les, les plateaux de jeu, Donc en fait, ça se, se configure comme ça, il y a deux plateaux de jeu. Il y en a un euh, par, euh, par antagoniste, en fait, hein. un pour les gentils, puis un pour les méchants, donc en fonction de ce que vous jouez. Et vous allez, en fait, les, euh, les clipser comme ça, tac, venir, les, venir les, les, les coller, en fait, comme ceci, voilà, crac donc vous aurez votre votre côté à vous et vous aurez le côté de votre adversaire. Vous allez déployer en fait vos, vos troupes sur, sur une partie bien définie, hein, notamment sur sur les petits points qui sont qui sont ici. Euh, vous allez On va on va parler des figurines hein, parce qu'il y, y a plein de choses à dire sur les figurines. En, vous déployez vos pièces. Vous déployez en fait des, des points euh, d'intérêt qui sont en fait des, des, des, des points que vous allez essayer de prendre. Et puis ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que vous allez avoir en fait en plus des figurines euh, un deck. Voilà. Un deck qui, euh, qui se présente comme ceci. Hop là, je retourne. Comme cela. Voilà. Donc ça c'est les cartes bonus. Mauvaise pioche, PM, mauvaise pioche. Voilà, on prend le bon. Donc en fait, ça se présente comme cela. Vous avez un super deck. Alors ils ont été ils ont été intelligents. En fait ils vous ont euh, sorti ils vous ont préparé dans la boîte deux decks dès le début. Je vais le poser ailleurs celui-là parce qu'il il est euh, il est dans la mauvaise euh, dans mes zones. Voilà. Vous avez dès le début deux decks en fait. Vous avez un deck pour euh, les rouges et puis un deck pour les bleus. J'ai pas envie de dire les gentils et les méchants. On va dire les gentils et les méchants. Mais euh, il y a un deck liberator et il y a un, un deck euh, blood, blood River. Ils sont préconfigurés en fait ces decks, c'est-à-dire que euh, vous allez vous rendre compte en fait que c'est un jeu de figurines. Euh, pour ceux qui connaissent Destiny, ça s'apparente vachement à Destiny en fait. En fait, vous prenez Destiny, vous remplacez vos cartes de Star Wars Destiny par des pièces, et vous remplacez euh, le terrain par un par un plateau. Après, il y a quand même des choses à récupérer, des points à récupérer. Mais après, je me suis promis de pas rentrer dans les règles et je suis en train de rentrer dans les règles alors qu'il y a des gens qui font ça mieux que moi sur Internet. C'est pas grave, je vous parle du jeu. Ouais, il y a donc des decks avec, bien sûr, des cartes de, des cartes de perso. Tout simple. Je vais essayer d'avancer, mais j'ai une caméra pourrie. Ah, se trouve, elle n'a pas faire la mise au point. Mais voilà. La carte de, de, de perso, donc elle est extrêmement simple, elle est extrêmement basique. Vous avez le petit 1 avec le carré, c'est euh, le déplacement. Ensuite, c'est l'attaque et les dégâts. En dessous, euh, en deux... ah non, le premier 1, c'est la portée de l'arme, excusez-moi, portée de l'arme. Ensuite, le résultat au dé, euh, ça c'est le nombre de dés qu'il faut lancer et le résultat qu'il faut obtenir. Donc il faut obtenir un marteau et on a 3 dés à lancer. Et si ça passe, on fait deux dégâts. En dessous, on a un 3 euh, sur les sur l'icône le, C'est Mieux merci <rire> de rien. Euh, on, le 3, ça permet de, de dire de combien on se déplace. Le 1, c'est un bouclier. Euh, c'est en fait euh, ce qu'il faut obtenir pour se défendre. Et puis le 4, bah, c'est tout simplement la vie. A savoir que les cartes, elles sont un recto verso. Parce qu'en fait, en fonction de ce que vous allez faire pouvoir faire, votre perso va pouvoir passer en exalté. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en fonction de ce qui lui arrive, exemple pour ceux-là, euh, s'ils arrivent à parer des attaques, pff, ils passent directement en exalté, et du coup, ils sont, euh, ils sont plus balèzes. Donc ça, c'est très rapidement, très succinctement, la, la, la présentation des cartes de, de figurines. Après, le jeu, il se découpe comme suit. Vous avez un deck qui va être en fait composé de deux types de cartes des cartes dites dorées et puis euh, des cartes qu'on va dire argentées elles sont plutôt euh, plutôt bleutées Alors, vous allez voir c'est c'est extrêmement subtil c'est vraiment vraiment génial ce qu'ils ce qu'ils ont inventé je ne sais pas s'ils l'ont inventé parce que j'ai pas une vision globale de des jeux vous allez me dire ouais cette idée là ça vient de quelque part n'hésitez pas à lâcher des commentaires euh, cette idée là ça vient de quelque part euh, je ne sais pas donc, je vais commencer par ça parce que c'est très intéressant. La, la, les dorés, en fait, ce sont ce qu'on appelle des cartes d'objectifs. Donc, en fait, ces cartes d'objectifs, c'est ce qu'elles vont faire. Euh, J'espère que le son et l'image sont toujours, sont toujours bonnes. Euh, vous allez en fait piocher. Alors ça, c'est votre, ça, c'est votre, votre base, hein, votre source. Et au premier tour, vous allez piocher trois cartes d'objectifs. Et en fait, euh, ces cartes d'objectifs, c'est ce que vous, vous devez faire. Tant que vous les avez en main et que vous ne les avez pas euh, remplis, c'est ce que vous devez faire sur le plateau. Donc, il ne s'agit pas euh, de faire un jeu. Euh... Ouais, bonne soirée, Julien. Je t'embrasse et je te dis à, à, à très vite. Euh... En fait, ces cartes d'objectifs, ça, ça induit qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans le jeu. Qu'est-ce que vous, vous avez à faire dans le jeu Ce qui est très intéressant, c'est que comme votre adversaire tire lui également des cartes d'objectifs qui ne vous montre pas et vous, vous ne montrez pas les vôtres vous n'avez pas les mêmes objectifs en partie en fait, vous ne devez pas faire les mêmes choses. Et il ne s'agit pas juste de venir puis de se foutre sur la gueule en fait. Ça peut être vachement plus compliqué que ça. Donc par exemple, bon alors là je ne les ai pas mélangés, donc comme je ne les ai pas mélangés, euh, pour l'instant je, je, me, je me retrouve avec euh, trois trucs identiques. Voilà par exemple une des choses qu'il faudrait que je fasse, c'est tenir un des objectifs. Je vous l'ai dit très rapidement au début de la, la, la vidéo, quand on déploie les, les, les figurines, avant on, dé, on déploie des pièces, euh, qui sont des pièces d'objectifs que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est la, la plaquette. Et ça, en fait, c'est des, des, des trucs d'objectifs. Donc on les, on les déploie dans ce sens-là. Puis après, à l'issue, on les retourne. Et vous voyez qu'il y a des numéros dessus. Hein, objectif 1, objectif 2, objectif 3, objectif 4. Donc si moi, j'ai tiré un objectif, dans ma main de mon deck, « Tenir l'objectif 4 », et eh ben il, il va falloir que j'aille chercher en fait cet objectif 4 qui est peut-être dans mon camp, mais il peut être dans le camp euh, adverse. Donc ça c'est déjà extrêmement euh, extrêmement intéressant pour ce qui est de tenir les objectifs. Maintenant ces cartes de d'objectifs, de, elles se elles se résoutent pas à pas ça. Euh, vous avez des cartes d'objectifs qui peuvent être plus complexes. Il euh, y a par exemple la carte éternelle euh, marquer en fait ces points parce que oui chaque objectif que l'on que l'on que l'on tient chaque carte que l'on remplit va nous rapporter des pièces dorées, et lorsqu'en fait à la fin du jeu on va compter les pièces dorées, et c'est celui qui a le plus de pièces dorées qui va qui va qui va remporter euh, la partie. Après il y a d'autres conditions de victoire, mais euh, mais euh, c'est principalement ça qui va induire la, la, la, la victoire ou pas. Euh, donc voilà donc par exemple là je, je vois euh, intimidant euh, marquer en fait cette cette cette, cette réussite immédiatement si votre bande a mis au moins deux combattants hors de combat pendant la phase. Voilà, ça ça peut être un de mes objectifs que n'aura pas forcément euh, mon adversaire. Euh, on a euh, tueur de tyrans, marquez ceci, euh, dans une phase à la phase d'une fin de jeu, donc à la, à la, phase à la fin d'un tour, en fait, si votre, man, euh, votre bande a mis un leader ennemi hors de combat. Euh, je vais en prendre une un peu moins euh, marquée. Euh, marquez ceci à la troisième phase de fin s'il n'y a aucun combattant ennemi sur votre territoire. Alors voyez par exemple ça, c'est génial comme carte d'objectif. De, de, de, Il faut qu'à la qu'au troisième round y ait personne sur votre terrain. Et si vous arrivez à remplir cet objectif là, ben vous allez gagner, 3 vous allez gagner trois euh, trois trois, euh, trois pièces d'or. Donc c'est très très très intéressant. Et ça, je trouve que c'est l'essence du jeu, c'est que déjà dès le début. Alors en fait, c'est une notion de deck, donc vous commencez la partie avec vos trois cartes. Puis si vous remplissez des objectifs, bah à la fin de round, vous avez le droit de repiocher euh, des cartes pour compléter votre main. L'idée étant de, à chaque fin de à chaque début de round d'avoir toujours maximum trois cartes dans la, dans, dans la main. Euh, donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que euh, ça induit que c'est de la symétrie. On n'a pas les mêmes objectifs en fait dans la partie. Euh, vous, vous allez avoir sans doute comme objectif de prendre des points ou de tuer l'adversaire, alors que en face, eh ben il va avoir comme objectif de plutôt occuper le terrain ou vous vous empêcher d'occuper le sien. Vous voyez, on n'a pas les mêmes la même finalité de jeu. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que cette finalité, ben, elle est masquée. Et puis ensuite, ben, ce qui est intéressant, je vous ai dit, hein, les cartes sont extrêmement basiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que euh, il y a, euh, vous avez en fait deux euh, deux types de cartes supplémentaires qui sont en fait les cartes grises et qui vont en fait vous apporter euh, des compétences supplémentaires. Donc là, ça se passe exactement comme ça pourrait se passer dans n'importe quel jeu de cartes. Euh, que ce soit Hearthstone, euh, que ce soit Magic, euh, que ce soit Gwent sur sur sur, sur les consoles, euh, ou que ce soit dans Destiny, ces cartes-là, elles vous apportent des améliorations. C'est comme d'avoir une arme en plus, par exemple, vous allez avoir une arme supplémentaire. Voilà, voilà un exemple d'arme. Si je si je m'équipe en fait de cette carte, je vais avoir une arme supplémentaire qui va sans doute être beaucoup plus véloce euh, que l'arme que j'ai sur, sur ma sur ma carte initialement. Euh, il va y avoir des actions immédiates. Euh, il va y avoir euh, des choses où je vais devoir sacrifier des personnages euh, pour, pour faire en sorte à ce que, euh, à ce que euh, moi, j'obtienne des bonus. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est l'essence du jeu. Vraiment. Les cartes. Qui vont améliorer et modifier euh, votre personnage dans ses capacités, dans son attitude, et euh, les cartes d'objectifs qui vont euh, vous fixer à vous une finalité dans le jeu, euh, une orientation dans le jeu que votre adversaire n'aura pas forcément à l'identique. Il y a très très très peu de chances pour que euh, pour que. Ok, j'ai ma réponse. C'est quoi C'était quoi la question, Thomas euh, tu dis OK, j'ai ma réponse, mais je sais pas quelle est, euh, quelle est, la, quelle est la question en fait. Donc n'hésite pas à poser la question parce que j'ai pas vu. Euh, donc voilà, ce qui est vachement intéressant, c'est ça. Bien entendu, euh, ils vont sortir euh, d'autres euh, factions, donc ils vont sortir d'autres decks. Dans les decks, là, ça c'est des decks préconstruits vous avez euh, des cartes d'amélioration qui euh, sont propres à vos personnages, à votre faction et puis vous avez euh, des améliorations qui sont euh, qui sont génériques en fait euh, qui peuvent être qui peuvent être données à, à toutes les factions qui sont euh, qui sont en place. Donc euh, bien entendu ben, euh, toutes les options qui vont sortir enfin tous -tout les toutes les prochaines boîtes qui vont sortir seront intéressantes à à, à acquérir puisqu'elles vont non seulement vous permettre de jouer des factions différentes mais en plus <rire> Elles vont elles vont vous permettre elles vont vous permettre d'avoir plus de cartes et donc plus de diversité dans le jeu. Qu'est-ce que je vous montre Je vous montre les pions, très rapidement, euh, parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous saoule. Euh, voilà une planche de pions, donc comme je l'ai dit, tout en bas là vous avez en fait les, les, les blocs d'objectifs. Euh, ici ce sont les dégâts. Hein, donc à chaque fois que vous, vous avez un dégât, vous prenez, vous prenez, vous prenez un pion comme ça. Ici, ce sont les pièces que vous remportez. Donc, comme je vous ai expliqué, si vous remplissez des objectifs, euh, vous pouvez, vous, vous allez remporter des pièces. Donc vous les, vous les, vous les avez pour vous. Elles vont vous permettre également ces pièces, non seulement bah, de gagner la partie, mais aussi de payer certaines cartes ici. Certaines de ces cartes d'amélioration ont comme particularité de devoir être payées. Et donc vous ne pourrez améliorer votre personnage qu'en ayant préalablement rempli certains objectifs. Puisque évidemment si vous devez les payer, il vous faut des pièces. Ça, ce sont les pions euh, de, de tours, en fait, d'action, d'activation. Ça se joue en trois tours, et par tour, vous avez le droit à quatre activations. Donc une activation, c'est quoi C'est euh, le fait de jouer une pièce. Alors ça peut être un mouvement, ça peut être une charge, ça peut être euh, une attaque. Ça peut être une position de garde ou ça peut être de jouer une carte ou de piocher une carte. Euh, vous pouvez, euh, donc vous avez quatre, euh, quatre pions d'activation. Vous pouvez utiliser ces quatre pions d'activation pour la même figurine. C'est-à-dire qu'une figurine, elle peut se déplacer. Une fois qu'elle se sera déplacée, elle va obtenir ce pion-là qui est dit qu'on a le droit de se déplacer qu'une seule fois dans le jeu. Dans le, dans le round, excusez-moi, elle va avoir ce, ce, ce, cette icône là, par contre elle pourra attaquer autant de fois qu'elle le veut, tant que vous euh, repayez une action. Donc, si vous voulez, vous pouvez jouer toujours la même figurine. Bien sûr, ce n'est pas, pas l'objectif, mais par exemple, pour les, pour les Bloods, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 personnages, et vous n'avez que quatre euh, actions pour les bouger, au même titre que la personne d'en face. Qui va jouer des libérateurs et qui lui par contre a trois figurines et va avoir quatre activations donc forcément il y a une des activations qui va jouer sur, euh, sur le même personnage ça ce sont les pions de mise en garde donc quand vous êtes en garde en fait vous avez plus de défense euh, voilà à peu près euh, pour ce qui est euh, ouais, pour ce qui est des pions c'est tout je vous montre euh, les dés donc c'est des dés euh, qui sont euh, c'est des dés qui sont gravés donc c'est plutôt euh, c'est plutôt intéressant. Alors c'est très simple. Hein, euh, si vous voulez attaquer un adversaire vous vous, vous reportez à, à votre à votre carte en fait et euh, sur votre carte il y a marqué vous voyez marteau 3. Fais la mise au point euh, cocotte euh, super caméra de dope. Non tu veux pas Non elle veut pas. Bon, vous voyez, il y a un marteau avec avec marqué, avec marqué 3. Donc ça veut tout simplement dire que je vais lancer en fait 3 dés blancs. Et que à chaque fois que euh, j'aurai un marteau sur euh, sur ma face, euh, ce sera, euh, ça comptera comme euh, comme euh, comme une valeur positive pour l'attaque. Également, je ne les défais pas parce que je vais voyager dans peu de temps et je vais emmener le jeu et je ne veux pas perdre les dés. Euh, vous avez également le, le critique. Voilà qui va s'ajouter, en fait, euh, à votre à votre massue. Je ne vais pas rentrer dans les détails du jeu, parce que, je vous le redis, euh, Iggy le fait le fait très bien. Pour défendre, bah, c'est simple, vous, vous allez lancer des dés noirs, et vous allez vous reporter sur votre carte, au niveau de la défense, qui est ici. Là, c'est attendu, c'est un bouclier. Donc, un bouclier sur euh, sur euh, sur les pions, c'est ça. d'accord Et vous ne pouvez lancer qu'un seul dé pour défendre. Donc, euh, si le mec lance 3 dés... Il faut vraiment qu'il n'ait pas de réussite pour que vous vous réussissiez avec un seul bouclier à contrer son attaque. Donc ça reste quand même un jeu qui est extrêmement euh, véloce, extrêmement agressif, euh, qui peut paraître extrêmement bourrin, mais je vous le redis. Avec ces cartes-là, euh, l'objectif est ailleurs. Parce qu'en fait, euh, vous pouvez avoir des cartes dont l'objectif n'est pas forcément de venir chercher l'autre et de venir le tuer. Et c'est là toute la subtilité. Je vais euh, je vais démonter euh, la caméra, vous me laissez une seconde et je vais vous montrer les figurines et vous parler un petit peu des figurines. Allez, je vous montre euh, je vous montre une pièce. Alors, attendez, hein, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Je vois que c'est flou, hein. <rire> je vois que c'est flou. Allez ma cocotte, voilà, ça y est, c'est bien ma puce. Les Logitech, c'est bien, mais euh, les Canon, c'est mieux. Mais bon, je n'ai pas les moyens de me payer un Canon. Bon, ça, c'est les figues. Il y beau. Euh, je trouve que la, la, la, la gravure de la, de la, de la figurine est, est, est vachement chialée. C'est super beau. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est du plastoc. Hein. Ouais, hein, c'est chouette. Hein. Merci pour le like. Euh, donc, je vous le dis tout de suite, c'est du plastique. Euh, par contre, ce qui est intéressant, alors déjà, regardez le socle. Vous voyez, ils ont fait des socles des socles un peu un peu chiadés dès le début. Vous n'avez pas un socle tout plat. Donc, moi, ça, déjà, je trouve ça je trouve ça assez intéressant. Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc, c'est du plastique. C'est pas trop galère à monter. Pour tout vous dire, pour monter toutes mes figurines, il euh, y en a qu'une seule pour laquelle j'ai besoin de poser un point de colle. Je vous montrerai laquelle. Euh, toutes les autres, en fait, elles se clippent. Vous savez, comme les maquettes de Star Wars euh, que l'on peut, euh, qu'on qu qu peut clipper, en fait. Donc, euh, ça, c'est assez, assez bluffant. Alors, bien entendu, il va falloir les coller à terme. Mais, euh, clipper, elle bougent pas, quoi. Hein, si vous avez euh, pu voir la vidéo de ma fille qui joue avec, euh, qui joue avec sur ma page, euh, clippé, elle bouge pas. Bien sûr pour une meilleure finition, une meilleure jointure, il faudra les coller à terme. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous pouvez tout de suite les monter puis jouer, même si c'est dégueulasse de jouer avec des figurines bleues et avec des figurines rouges hein. je vais vous montrer je vais vous montrer le le boss le boss des rouges. Voilà centre ton truc, c'est mieux pour les gens qui regardent Loulou. Euh, voilà, le, le, le boss des rouges, donc bon c'est un peu dégueulasse, mais bien sûr qu'il va falloir les peindre, hein, c est, c est, ça paraît évident. Mais, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça peut tout de suite être monté et tout de suite être joué. Et ça peut être monté et joué, et ça peut être pour le jour où vous allez peindre, démonté pour être mieux peint. Je prends un exemple avec celle-ci. Euh, vous avez... Celle-ci, elle est superbe. Elle est, juste, elle est juste magnifique, celle-là. Voilà. Elle est, elle est, elle est, elle est énorme, celle-ci. Vous euh, voyez, il tient la hache au niveau de la hanche. Donc, si vous voulez avoir de la précision, cette hache, elle va elle va vous gêner quand vous allez peindre. Eh bien, faites comme moi. Au moment où vous montez vos pièces pour la première fois, ne les collez pas. Comme ça, vous pourrez les démonter euh, pour mieux les peindre. Ça, c'est possible. Par contre... Euh, euh, faites super gaffe quand vous les démonter. Euh, moi ce que je vous conseille c'est de couper les grappes en fait, euh, de prédécouper les grappes et puis ensuite de vous approcher de la pièce pour, pour les découper parce que le plastique est extrêmement euh, fragile. Euh, bien sûr bah, c'est du plastique qui marque, hein, c'est à dire qu'à partir du moment où c'est coupé vous voyez ça vous fait un, un, une magnifique trace blanche. Euh, sur euh, sur euh, sur la figue euh, mais après euh, indépendamment de ça euh, ils sont euh, vous voyez sur l'épaule là pareil hein, euh, il va falloir jouer du biseau euh, mais indépendamment de ça euh, c'est euh, c'est très beau franchement euh, c'est du c'est du beau travail pour du plastoc moi je pensais pas qu'en plastique on était capable on était capable d'avoir des d'avoir des résultats comme ça c'est pas euh, c'est pas du confront mais, mais c'est quand même sympa. Je vous montre les figurines. Je vais vous en montrer, montrer d'abord le, le côté des bleus. Okay, la police nationale. Alors lui, voilà. Lui, il m'a. Lui, m'a. Lui ou elle. D'aucuns diront que c'est elle. Allez, fais la mise au point, cocotte. C'est l'horreur, les caméras... Ah, ça y est. Super. Elle m'a. Elle, elle m'a un peu embêté. Elle a nécessité un point de colle pour tenir, euh, tenir la hache. Ultra dynamique, cette pièce-là. tout sympa. Avec son bouclier. Hein C'est beau, hein C'est beau. Voilà. La Miss. La Mister, je vous l'ai montré déjà. Hein Et je vous l'ai montré avec sa, avec sa grosse... Euh, avec son gros marteau, son gros Hammerhead, son gros Warhammer. Son gros Warhammer, mec. Voilà, donc ça c'est le boss, avec l'épée qui tient son casque, ça défonce. Et euh, côté Blood, euh, je vous ai montré le boss. Alors sachez que euh, ces pièces, elles feront l'objet, pour ceux qui connaissent ma page, elles feront l'objet d'une présentation macro euh, sur ma page YouTube. Donc vous pouvez retrouver le lien sur la page, vous allez sur la page, vous faites s'inscrire et en fait vous allez tomber sur ma page YouTube. Et pour ces pièces-là, je vais faire des macros ralentis ralenti, comme je fais pour euh, confrontation ou pour, euh, pour armada, en fait. Donc voilà, vous avez celui-ci, là, qui est extrêmement sympa. Je vous fais la mise au point, hein, je vous promets. Voilà. Le coup de la main, là, c'est un truc que j'ai appris euh, en voyant d'autres types faire. C'est un truc qui marche plutôt bien. Voilà. Sympa, à lui, hein, aussi, hein. Bon après, c'est un petit peu grossier à certains endroits, vous voyez l'épée qui tient dans la main. Bon, va falloir se défoncer au niveau de la peinture. Tu nous feras une démo de peinture <rire> Thomas, non, je ne suis pas un bon peintre. Franchement, je ne suis pas un bon peintre. Alors là, franchement, de ce côté-là, il y a des gens qui se démerdent mille fois mieux que moi. Euh, je vous montrerai peut-être ce que j'ai réussi à faire. Par contre, Thomas, je t'assure, je suis vraiment pas euh, un bon peintre. Donc, je vais essayer d'être honorable pour pouvoir montrer des parties. Parce que ce que j'aimerais, c'est montrer des lives, en fait. Faire un live de, de, de ce jeu. Idéalement, j'aimerais faire ce live ce week-end. Puisque je vais je vais rencontrer des amis ce week-end. Donc, j'aimerais bien faire un live ce week-end. Mais, euh, mais euh, non de la peinture. À la rigueur, Thomas, si tu, si tu achètes le jeu et... Et si tu es bon peintre, je suis preneur de tes photos que je publierai sur sur ma page. Bonsoir tout le monde. Merci pour le live. Merci beaucoup. Erandil, je ne sais pas si la qualité est top, mais mais j'essaie de me défoncer pour proposer quelque chose. Je te rassure moi non plus. Je pense que tous les peintres pensent qu'ils sont de mauvais peintres, sauf moi. Je suis un mauvais peintre. <rire> je ne fais pas que le penser. Mais, euh, si tu veux, je te montre, Thomas, mes, mes résultats, je dois avoir une figurine ici, de pâte. Euh, je termine de montrer les figurines, puis après, je te montre une, une, une confrontation que j'ai massacrée. Voilà le, le, le troisième rouge, il est super beau, lui. Lui, il défonce, Alors, en plus, il a une arme, il a une hache, avec une chaîne, et en fait, ça lui permet d'attaquer à plus d'une case. C'est intéressant, ça. Voilà, euh, l'avant-dernier... Blood, l'avant-dernier blood, paye ta mise au point, voilà, pas de souci pour la qualité. Ouais, ça, ça a l'air d'aller, ouais, je sais, alors, tu vois, euh, je vais te dire un truc, quand je les avais sous la main, enfin, je trouve que là, la présentation, elle ne rend pas honneur, c'est-à-dire que j'ai quand même un éclairage, toi, je fais un éclairage à deux balles, euh, je le redis, je ferai une belle macro sur sur la page euh, euh, Facebook, donc n'hésitez pas à y aller. Je pense que je la ferai d'ici euh, d'ici la fin du week-end. Là ici, ça rend pas, ça brille beaucoup et ça fait, on a un peu l'impression que ça fait chewing gum. Mais quand on les a en main, en fait, ça ressemble vraiment à du beau Warhammer, euh, du beau Warhammer. Et quand ce sera peint, il, il y paraîtra rien du tout. Quoi, euh, elles ont, en tout cas, elles ont des positions qui sont ultra dynamiques. Et moi euh, ouais ouais tu vois Thomas je suis d'accord avec toi elles sont ultra dynamiques euh, elles donnent vraiment tu tu tu l'entends gueuler le mec quoi tu vois tu l'entends euh, tu l'entends faire ce qui ce qui fait quoi c'est putain quand tu ouvres la boîte et que tu commences à monter les figues tu tu tu les entends euh, se battre <rire> je, je, je, je délire hein complètement mais je suis sûr qu'il y a des il y a des il y a des fous de la figurine qui, qui comprennent ce que je veux dire Alors, vous voyez, lui par exemple on l'entend on, on, on l'entend beugler, quoi on l'entend bugler quoi. Je vous assure que quand on la monte, on se dit ouais, il va, il va y aller quoi. <rire> il va y aller. Donc voilà, je voulais vous les montrer les filles parce que il euh, y a beaucoup de gens qui font des Open the box et puis euh, et puis ça s'arrête là. C'est pas vraiment un open the box, mais je voulais vous montrer les figurines euh, de près parce que parce que c'est intéressant. Je conclus. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant dans ce jeu euh, je, Déjà un, c'est un jeu qui est pas cher. Ça, c'est intéressant, c'est important. La boîte de start vaut moins de 50 euros. Euh, dans une boîte de moins de 50 euros, quand on voit tout le matos qu'il y a, il y a vachement de matos. Hein. Il y a deux plateaux, il y a deux decks préconfigurés, il y a un paquet de cartes qui vous permettent de, différer, de différencier les decks que vous avez. Donc, voilà, il y a deux plateaux, il y a trois paquets de cartes, il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurines. Certes en plastique, mais comme vous l'avez vu, elles sont plutôt de bonne facture. Vous avez des dés qui sont des dés euh, gravés, donc quand même on se fout pas de notre gueule. C'est pas des dés imprimés qui vont s'effacer avec le temps. Les pions, ils sont euh, super bien cartonnés. C'est vraiment du pion. Euh, euh, bon, après je pense que maintenant il n'y a plus, il plus trop d'arnaque sur les sur les pions euh, carton hein, qu'on trouve. Hein. Mais euh, je trouve quand c'est de meilleure qualité que Destiny. Star Wars Destiny, c'est un peu un peu léger. Là, c'est de meilleure qualité. Euh, c'est un peu, c'est même de meilleure qualité que euh, que les pions qu'on pourrait avoir dans X-Wing, par exemple, pour les gens qui qui, qui connaissent ces jeux-là. Là, on a une impression qui est quand même beaucoup plus nette. Je vais le redire, ça se rapproche des des, des impressions de de Shira Kam pour euh, Hybride et, et Nemesis. L'intérêt, le vrai potentiel. Je vais changer de figurine parce que Quitte à vous montrer, à laisser comme ça pendant que je parle, autant en laisser vraiment qui défonce. Celle-là, vraiment, je trouve que celle qu'elle défonce. Voilà. Le vrai potentiel euh, de ce jeu, c'est cette notion, non seulement de deck, c'est-à-dire qui va améliorer. Ouais, t'as trouvé ton cadeau de Noël. <rire> ouais, c'est vraiment un, un super cadeau. Par exemple, voilà, c'est un super cadeau parce que... Je sais pas si vous avez du mal à vous faire offrir des jeux, mais euh, en l'occurrence, là, c'est un bon parti, 50 balles. Euh, une, ah oui, euh, une demi-heure de jeu. Euh, une partie dure une demi-heure, donc il y a vraiment... Alors, qui disent, hein, je pense pas que ma première partie durera une demi-heure. Mais euh, une demi-heure de jeu, donc euh, schlang, quoi, ça va ça va vite et bien. Euh, je reviens sur ce que j'étais en train de dire parce que je m'éparpille. Euh, cette histoire de cartes, c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Euh, vous avez les cartes qui vous permettent d'améliorer votre personnage, hein, re revenez au début de la vidéo pour comprendre. Les cartes qui vous permettent d'améliorer vos personnages, mais ce que je trouve vraiment vraiment énorme, c'est les cartes dorées qui vous permettent de ne pas avoir les mêmes objectifs que la personne d'en face. Et vous pouvez avoir des objectifs qui sont complètement dingues. Il faut avoir comme objectif que tous vos personnages soient morts à la fin de la partie, par exemple. Vous voyez, j'ai lu les objectifs, vous avez des objectifs comme ça. où il faut que tous vos gars meurent. Euh, ça peut être dingue d'avoir un objectif comme ça mais vous vous rendez compte que euh, vous pouvez avoir perdu la partie euh, en ayant euh, tué tous vos personnages, ça vous fait gagner des points qui peuvent vous faire renverser en fait la vapeur c'est génial <rire> c'est juste énorme donc voilà euh, voilà pour euh, pour euh... Pour Shad Spire. Alors bien sûr, euh, dedans il y a un livret avec euh, toutes les règles. Moi, ce que je vous conseille de faire, je bois un coup parce que je parle beaucoup. Euh, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les règles, de les lire, et puis ensuite, vous allez voir la vidéo de, de Higgy. Euh, vous allez sur Youtube, vous tapez Higgy H2I-G-Y, si vous ne le connaissez pas. Il fait, C'est quelqu'un qui se spécialise dans les vidéos euh, de Warhammer, et il a fait une très très bonne vidéo sur euh, Oama, Warhammer euh, Shadespire. Et euh, quand vous avez lu les règles, euh, ce que lui vous explique, ça c'est lumineux en fait. Après, on, on, on peut on peut tout de suite jouer. Alors, vous pouvez aussi aller voir directement la vidéo, mais moi en regardant la vidéo comme ça, sans avoir lu les règles, il y a quand même deux trois trucs où si vous voulez, je savais pas qu'il fallait que je me concentre au moment où il me disait ce qu'il me disait. Pas facile à mettre en place la stratégie suicide à mon avis euh, ouais, alors oui et non, parce qu'en fait, euh, Erndil, en fait ce qui se passe, c'est que l'autre en face, il ne sait pas que tu as cette carte-là, tu vois. Il ne sait pas que tu as une stratégie de suicide, euh, parce que ces objectifs-là, c'est les tiens, euh, que tu les as tirés, euh, que tu les as tirés et que si ces objectifs-là ne te plaisent pas, tu peux les défausser. C'est-à-dire que ces cartes-là, à chaque tour, s'il y a un objectif dont tu te rends compte que tu vas pas le faire, tu vas pas y arriver. À chaque fin de tour, vous avez la possibilité en fait de tirer de nouvelles cartes, non seulement de nouvelles cartes d'amélioration, parce que admettons tu as des cartes d'amélioration qui vont dire que tu améliores tel ou tel personnage. Des personnages sont nommés, hein. et que ce personnage euh, meurt sur la partie, bah, ça serait profondément injuste que dans ta main il y ait une carte qui permette de le booster et que tu te retrouves comme un coin avec une carte qui permet de le booster sans pouvoir la changer. Donc en fait, à chaque fin de round, vous avez la possibilité de défausser votre main et d'aller piocher dans votre deck. Donc ça va te permettre donc d'améliorer ou de modifier ton deck d'amélioration. Et ça va également te permettre de modifier tes objectifs. Si tu te rends compte que tu vas pas y arriver, et eh ben, euh, tu pouvoir vas, tu vas pouvoir... Euh, tu vas pouvoir euh, euh, défausser cette carte et, et tomber sur un autre objectif. « Ah la blue knowledge, <rire> ouais. ouais, ça doit être ça, ouais. Après, ce qui m'intéresse aussi, tu vois, je, je me rends compte en te le disant, c'est qu'avec cette notion-là, en fait, euh, bah, non seulement le gars d'en face, c'est pas que tu es dans une situation de stratégie de suicide, mais si toi, tu te rends compte que ça marche pas, tu vas tirer d'autres objectifs, et en fait, tes objectifs, ils vont évoluer. C'est-à-dire qu'au cours de la partie, Soit tu as des objectifs, tu te rends compte que tu vas pas les remplir, donc tu as meilleur temps bah, de dégager le truc. Soit il bah, y a des objectifs que tu réussis à remplir, et du coup, de facto, tu vas en, en tirer d'autres. Donc tout au long de la partie, euh, ce qui te mène à la victoire change. C'est beau ce que je viens de dire. Hein C'est beau ce que je viens de dire, on like. <rire> euh, donc moi je trouve ça, euh, je trouve ça génial euh, de faire un jeu comme ça, parce que... Euh, euh, alors après, on va peut-être en revenir hein, euh, de ce jeu. On va peut-être, euh, il y a peut-être un engouement là. Euh, merci pour le like. Euh, il y a peut-être un engouement, mais là, pour l'instant, ça sent bon, quoi. Là, pour l'instant, ça sent bon. Et moi, je vais vous avouer une chose. Euh, Warhammer, euh, Warhammer, j'en étais un peu revenu. Bon, alors j'ai 42 ans, donc Warhammer, je baigne dedans depuis euh, depuis 30 ans. Euh, je baigne dans Warhammer depuis 30 ans. Il euh, y a un moment, j'avais lâché parce que parce qu'il y avait d'autres choses qui me proposaient, puis quoi, j'avais toujours le sentiment qu'il me proposait la même chose. Là, il se lance dans un truc qui est complètement à côté, qui est complètement secondaire, qui va reprendre tous les codes. Quand vous avez aimé ces codes-là, vous êtes forcément touché, en fait. Et euh... non, je pense pas que ce soit comme Blood Rage. Moi, moi, Blood Rage, je, je, connais... bon, je vois de quel jeu on parle, hein, euh, évidemment. Effectivement, c'est un wargame, si Thomas peut nous expliquer le, le, le pourquoi. Parce que dans Blood Rage, il y a la possibilité, Thomas, de, de tout, que tout le monde parte dans ce style Blood Rage, un, de toute façon, c'est un jeu de, de Viking, Donc, euh, je crois que l'objectif, c'est de mourir honorablement et, et de monter au Valhalla. C'est pour ça que, que Thomas nous dit ça, je pense. Là, ça peut être un objectif, hein, si tu as tiré la carte où il faut que tout le monde meure, effectivement... Je pense que c'est une carte qui est plutôt euh, euh, dédiée au, au, au Blood, au Blood River. euh pas, pas, pas vraiment au, au, au Libérator. Bien... <rire> L'objectif du Libérator, c'est autre chose que, que tout le monde aille se faire flinguer pour, pour rejoindre le, le grand dieu Croc. Corne. Euh, c'est Corne, le nom du, du dieu. Euh, voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà. C'est euh, cet intérêt des objectifs variables, des objectifs qui évoluent, et puis... Euh, et puis le fait que ta figurine, eh ben, elle va s'améliorer avec des cartes et donc elle va, elle va changer dans la partie. Et bien entendu, ce qui va être intéressant. Euh... Ah ouais, d'accord, c'est ça, ouais. Ah oui, ah et, et oui, parce que comme c'est des Vikings, l'objectif c'est d'aller au Val, là, quoi. Donc plus tu, plus tu flingues, plus tu meurs, plus t'es, plus t'es reconnu, en fait. C'est ce que j'avais, c'est ce que j'avais vu. Voilà Blood Rage. Voilà un jeu qui me, qui me ferait kiffer, que j'aimerais bien, que j'aimerais bien réussir à acheter pour. Pour la page, quoi. Mais du coup, tu peux pas faire de l'anti-jeu en attaquant jamais. Ah, c'est pas totalement fou ce que tu dis. Alors, déjà, euh, alors, je vais te dire euh, oui, tu peux ne pas attaquer. Tu peux même, tu peux même ne rien faire pendant, pendant des parties. Tu peux juste passer. Euh, après, -ce, comment ça va se traduire euh, Si toi, t'attaques pas, le mec en face, il va pas manquer de t'attaquer. Et au niveau des dés, euh, ça relève quand même de la prouesse de pas se prendre des gifles dans la gueule. Quoi. Donc, euh, quand ils disent que ça dure qu'une demi-heure, je les crois, qu'une partie dure que 30 minutes, je les crois. Parce que franchement, pour désinguer un type, euh, ça peut ça peut vite vite partir, euh, les points partent vite et les pièces peuvent vite partir. Partir, quoi. Au premier round, tu peux avoir tué deux types, quoi. Ça me... Je pense que. J'ai pas encore joué, hein. je, joue, je joue ce week-end. Mais je pense que, en... ouais, en un round, tu peux avoir flingué deux types. Ça part vite. Donc, si tu t'amuses à faire euh, de l'anti-jeu en attaquant jamais, bah, tu vas vite te faire vider ta, ta table. Et même si. Même si tu as pour objectif, euh, de. Bah, par exemple, que tes persos meurent euh, le plus vite possible, ça ne peut pas être le seul. C'est-à-dire que tu as trois cartes dans la main, et au cours d'une partie des objectifs, euh, toi tu as trois cartes dans la main, il y a trois rounds, euh, à chaque round tu peux modifier ta main. Donc on peut à peu près dire que qu'il euh, y a 6 euh, à, six à sept, euh, sept objectifs qui vont être remplis par partie. Donc si toi tu ne remplis que l'objectif, que tous tes mecs meurent, tu ne gagneras pas la partie. Parce qu'en face, le mec, il aura pour objectif d'avoir eu le premier 100, par exemple. Euh, il aura eu comme objectif euh, de prendre des points d'intérêt. Et il aura eu comme objectif d'occuper ton terrain. Et là, il te nique, toi, tu auras, auras rempli l'objectif de tuer tous tes persos. Mais lui, pendant ce temps-là, il en aura rempli trois. Donc, ça ne se tient pas qu'à ça. C'était qu'un exemple, en fait, ce que je donnais. Tu parlais de deck building, ouais Oui c'est sous forme de booster à la Destiny ou de faction à la Warhammer classique Très, très bonne question, Thomas. Ça va être la deuxième solution. Euh, pour l'instant, je n'ai pas vu euh, en fait de booster. En fait, ce qu'ils appellent des boosters, ce sera des boîtes. Euh, ne me demande pas le prix, mais je crois que c'est aux alentours de 25-28 euros. Et en fait, euh, dans la boîte, tu auras euh, donc de nouvelles cartes et de nouvelles figurines qui, euh, en fait, représenteront donc de nouvelles factions. Voilà, je crois d'ailleurs que c'est déjà disponible. Je ne sais pas si c'est disponible en France. Je suis sûr que c'est disponible euh, en anglais. Ça doit être... Enfin, allez voir chez Philibert ou chez votre ou dans votre crèmerie euh, euh, à vous. Moi, j'irai voir dans ma crémerie à moi euh, vendredi. Mais euh, voilà, ce sera comme ça. C'est-à-dire que ce sera des boîtes dans lesquelles vous aurez entre 3 et 5 figurines. Et puis bah ben, ça sera alors excusez-moi je vais faire un sacrilège mais je me souviens pas trop des factions de Warhammer mais ce sera des squelettes, ce sera des rats, ce sera j'espère qu'ils vont sortir les vous savez les lézards mayas là moi je les trouvais super classe et, euh, et voilà ça va sortir ça va sortir comme ça et dedans vous aurez donc des cartes pour cette faction là et des cartes génériques que vous pourrez ajouter à n'importe quel type de faction. Voilà, je vais rester effectivement sur le « Ok, merci monsieur de Thomas ». Je pense avoir, euh, non pas tout dit, mais vous avoir euh, partagé l'engouement euh, que j'avais en fait euh, pour euh, pour ce game. Euh, je vais essayer de faire des lives. J'ai essayé de faire un live sur euh, sur YouTube pour vous parler du jeu et de le relier sur Facebook, mais ça a lamentablement vautré, donc je suis passé sur Facebook. J'espère que la qualité a été bonne. Je vous remercie de m'avoir euh, de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir accompagné. En fait, c'était super sympa euh, de parler de parler avec vous. Vous avez la possibilité d'avoir euh, ça fait bien envie. Ouais, ouais. Franchement, euh, je me suis je me suis tâté pendant un petit moment. Puis en fait, j'ai craqué. quoi. Et je, je regrette pas. Je regrette pas d'avoir d'avoir craqué pour ce jeu. Si vous voulez en savoir plus, euh, allez sur YouTube et tapez Chad euh, FR. Vous allez tomber sur des sites euh, très intéressants de gens qui euh, qui, euh, qui en parlent mieux que moi. Moi, je vous l'ai dit, sur ma page Facebook, vous allez retrouver euh, d'ici la fin du week-end des vidéos macro euh, de ces figurines-là, et j'essaierai euh, de faire euh, une partie que je relèverai sur ma page YouTube. Que vous pouvez également retrouver par l'intermédiaire de la page Facebook. Vous allez sur ma page Facebook, vous tapez sur s'inscrire et vous tomberez sur ma page sur ma page YouTube. Donc je ferai une, une partie ce week-end. Euh, elle sera maladroite. Hein. Ce sera ma première bien, ce sera ma première partie. Donc elle sera maladroite, mais elle vous permettra peut-être euh, d'apprendre puisque moi-même j'apprendrai pendant cette partie et donc je me poserai des questions et donc on cherchera les réponses euh, ensemble. Walouche. Je vous remercie à tous les gens de m'avoir de m'avoir suivi, de m'avoir regardé. Et puis, ben, je vous dis, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Mais je t'en prie, Thomas, je suis content de t'avoir convaincu. Et bonne nuit à toi, bonne nuit à vous tous. Et puis, la prochaine vidéo, ce sera sera une vidéo de présentation sur, sur YouTube avec, normalement, j'espère... La qualité que, que vous appréciez. Un grand merci à tous. Allez, bonne soirée et puis je vous fais des bisous. Bye bye.